Depuis décembre 2012, en fait, Mythic propose plusieurs moyens de se rencontrer. Euh, Mythic était le précurseur sur les marchés de la rencontre, euh, en étant le premier à installer le site de rencontre. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. On a mis au centre de notre stratégie le célibataire et on a voulu vraiment coller à ses attentes. Et en fait, le célibataire d'aujourd'hui, il est extrêmement positif, il est avide de vie sociale, il a envie de sortir. Donc, on lui a proposé, en fait, des soirées Mythic. Donc, on a voulu aller encore plus loin en se diversifiant et en proposant encore plus de moyens pour que les célibataires puissent se rencontrer. Donc maintenant euh, on a lancé les ateliers, des cours de cuisine, des cours d'onologie, des cours de cocktail, des expos culturels, des cours de photos. Et en fait l'idée c'est de proposer toujours plus d'événements pour que le célibataire puisse partager ses moments, découvrir une activité, s'informer, entourer de personnes comme lui ouvertes à la rencontre. Cette soirée on a un petit peu timide le référent et là pour nous mettre à l'aise c'est vraiment très sympa ouais, un très très bon... surtout cas, on attend de manger envie. en fait ah ouais. et j'espère aussi euh, bah, faire une autre ouais. activité avec ah ouais. mon petit parce que je, pense, ça, je trouve euh, que c'est ouais. une ouais. très bonne idée